Bonjour, euh, on se retrouve dans une vidéo de séance de yoga soft euh, pour remettre le corps en mouvement. Euh, donc on va commencer par la posture du bâton. La posture du bâton c'est simplement euh, une posture d'ancrage où la colonne vertébrale représente le bâton. Donc c'est essayer de, de maintenir une colonne vertébrale droite de, de la tête jusqu'au coccyx. Et donc, euh, vous pouvez vous préparer, euh, mettre une tenue de sport. Euh, si vous avez un tapis ou même une couverture, c'est bien aussi. Euh, et donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on peut commencer l'exercice. Donc, pour le premier exercice, on vient se mettre trois. Les jambes sont dans le prolongement de l'axe, donc droit devant nous, les pieds flex, les pieds flex, donc vers le haut, et le, le dos, on va essayer de l'avoir droit, donc c'est avoir le dos droit, et on vient mettre les mains vers l'extérieur, les doigts vers l'extérieur, on garde la colonne droite. On pousse sur les talons, et les omoplates poussent vers le bas, normalement vous devez sentir un étirement au niveau des mollets, et on reste comme ça pendant 5 secondes, 5 respirations, 3, 4, 5, on vient dérouler la colonne vertébrale et on vient pousser sur les pieds, la tête rentrée, Normalement, on doit sentir un étirement dans les jambes, dans les cuisses, dans le bas du dos et dans toute la colonne. Et on relâche. On reprend la posture du bâton. Mains derrière le dos. Les omoplates tirent vers le bas. Et les talons, on pousse dedans. On pousse dans les talons. Et on prend cinq respirations. Une, deux, trois, quatre, cinq. On déroule la colonne vertébrale, on pousse sur les pieds et on étire. 1, 2, 3, 4, 5. On peut battre les jambes un petit peu pour détendre tout ça. Le yoga, c'est vraiment un exercice qui vient, euh, qui vient travailler les muscles en profondeur. Donc, c'est très bien pour euh, une redy redy redynamisation euh, de toute la musculature. Donc, euh, voilà. Je vous encourage vivement à le faire avec moi. Euh, c'est vraiment soft, soft, soft. Donc, euh, voilà. Ici, on peut rester dans la position qu'on avait au départ. Mais on va faire une torsion. Donc, c'est-à-dire qu'on va tourner le buste. Déposer une main sur le genou, déposer une main vers l'arrière. Et on tient comme ça 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5 on prend la posture du bâton normal on pousse dans les talons les omoplates vers le bas la colonne bien droite la tête légèrement penchée et cinq respirations Une, 2 3 4 5 on fait l'autre côté Torsion vers la gauche, la main droite sur le genou, la main gauche vers l'arrière, on tourne la tête vers la gauche, la colonne bien droite, les fesses dans le, dans le sol, on pousse sur les talons et on tient cinq respirations. Une. et 5. On vient dérouler la colonne vertébrale, tirer sur les pieds et on on, on étire pendant 5 respirations. 1 2 3 4 5. ne vous faites pas mal, ne forcez pas, faites, ce, faites à votre rythme et si vous sentez que vous avez mal, détendez la posture et donc maintenant on peut venir faire la posture du cadavre, pied légèrement écarté. Mains légèrement écartées, paume vers le haut. Et on enfonce tout le corps dans le sol. On peut fermer les yeux si on a envie. Et tous les muscles se détendent. Petit à petit, le corps s'enfonce dans le sol. Je sens le contact avec le sol de mon dos, de mes hanches, de mes jambes, de mes bras, de ma tête et je respire, je prends de profondes inspirations. je continue à prendre de profondes inspirations plus je prends de profondes inspirations plus mon corps devient lourd et s'enfonce dans le sol tous mes muscles se détendent je relâche tout Et quand mes muscles sont bien détendus, bien relâchés, je peux me relever tout doucement, sur le côté d'abord, pousser sur les bras, et revenir en position du lotus. Bon, voilà pour la première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous ne vous êtes pas fait mal. Euh, encore une fois, si vous sentez que les exercices vous font mal, relâchez les tensions euh, et on continue sur une prochaine vidéo demain. Ciao, ciao